Si la France veut profiter des opportunités que lui offre l'Algérie, il faudra qu'elle lâche un peu de l'Est. Il rejoint deux ex-premiers ministres, Noureddine Bédoui et Croué. Dossier de l'automobile en Algérie, enfin le dénouement Si la France veut profiter des opportunités que lui offre l'Algérie, il faudra qu'elle lâche un peu de l'Est et accepte de faire son mea culpa. Au mois de février dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu'il y a un dégel dans les relations entre l'Algérie et la France, soulignant que l'Algérie demeurerait une puissance africaine avérée. S'exprimant lors d'une entrevue périodique avec les représentants de la presse, et répondant à une question sur un récent entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, le président Tebboune a affirmé qu'il y a un dégel dans les relations avec la France, et que l'Algérie est un pays incontournable pour l'Afrique et une puissance africaine avérée. De manière générale, les choses se sont assez, a-t-il dit, rappelant les résultats très positifs ayant couronné une réunion tenue à Alger entre une délégation française conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français, avec une délégation conduite également par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien. Depuis et plus particulièrement après la réélection d'Emmanuel Macron, les contacts entre les deux chefs d'État se sont multipliés afin de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays après une grave crise diplomatique ayant astreint l'Algérie à rappeler son ambassadeur à Paris en octobre dernier. En réaction à des propos du président français affirmant que l'Algérie après son indépendance en 1962 qui a mis fin à 132 ans de colonisation française, s'était construite sur une rente. Mémoriel, entretenu par le système politico-militaire la visite de Macron en Algérie à partir de jeudi est vue par certains observateurs comme une voie d'accroître la coopération bilatérale, mais aussi une façon pour lui de soigner son image auprès du peuple algérien écorné par ses déclarations précédentes concernant l'histoire de la nation algérienne. En choisissant Alger comme destination pour le début de son mandat, le président Macron montre que l'Algérie est en train de revenir sur la scène régionale et internationale, relève Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. L'Algérie ne peut pas non plus faire l'impasse sur une bonne entente entre Alger avec Paris, estime-t-il, en pointant notamment l'importance du dossier du Sahara occidental aux yeux des Algériens face à leurs voisins marocains. D'où cet intérêt des deux pays d'une telle visite susceptible d'apporter de grands changements dans leurs relations et la mise à niveau de certains dossiers sensibles. À la veille de cette visite, un communiqué de la présidence française publié après un appel téléphonique entre Macron et le président Abdelmadjid Tebboune, à noter que cette visite contribuera à l'approfondissement des relations bilatérales à l'avenir et en renforcement de la coopération franco-algérienne face aux problèmes régionaux, défis et continuer à travailler sur la mémoire de la période coloniale. Cette visite est d'abord symbolique et au-delà de la courtoisie, les retrouvailles entre les deux chefs d'État revêtent des enjeux de taille. Le premier concerne évidemment, indirectement, le conflit en Ukraine. Depuis que la Russie a engagé les hostilités avec Kiev, la crise énergétique menace l'Europe. Face à cette situation, l'Europe s'est tournée, petit à petit, vers l'Algérie pour tenter de compenser son déficit énergétique. Outre les questions économiques, il sera forcément question des dossiers africains, à l'instar de la Libye, confrontée à un blocage politique sans précédent, ou encore le Sahel, le Mali. Mais si Paris veut profiter des opportunités économiques qui lui offre l'Algérie, il faudra que la France lâche un peu de l'Est et accepte de faire un mea culpa. Effectivement. Ce sont autant de préalables qui peuvent contribuer à accélérer la refondation des relations algéro-françaises et ainsi amorcer un tournant décisif dans la coopération bilatérale. Pour nombre d'observateurs et de commentaires, l'enjeu premier de cette visite du président français en Algérie reste sans aucun doute le réchauffement des relations entre la France et l'Algérie. En terrain algérien, ce sera certainement à Emmanuel Macron de faire un premier pas en direction de son homologue algérien. L'Algérie entend ne pas être considérée sous la vision d'un peuple simple marché, et qu'il faille favoriser un partenariat gagnant-gagnant, a souligné le professeur des universités Abderrahman Meptoul. Et c'est dans ce cadre que doit rentrer la coopération entre l'Algérie et la France, loin de tout préjugé et esprit de domination. Dans une tribune publiée le 7 août dernier dans le Figaro, l'ancien président français François Hollande prône une relance du partenariat avec le Maghreb. Au moment où les bouleversements internationaux et notamment la guerre en Ukraine se répercutant implacablement sur l'économie mondiale, provoquant une hausse générale des prix qui pèsent sur le niveau de vie des populations des deux côtés de la Méditerranée, nous avons plus que jamais besoin d'approfondir cette relation et de lui redonner tout son sens, celui de la solidarité et de l'action, a écrit l'ex-président français, et c'est, selon François Hollande, à Emmanuel Macron de montrer sa disponibilité. L'ancien président rappelle que la décision de Macron de réduire les quotas de visa attribués aux ressortissants nord-africains était risquée, il sera d'ailleurs certainement question, les 25 et 26 août, de la question migratoire. Il rejoint deux ex-premiers ministres, Noureddin Bedoui et Croué. L'ancien premier ministre, Noureddin Bedoui, a été placé mardi sous mandat de dépôt, sur ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger, pour des accusations de corruption. Il rejoint ainsi les deux ex-premiers ministres en prison, en l'occurrence Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Selal. Selon le journal Echourouk, Bédoui a été auditionné ce mardi 23 août, par le juge d'instruction concernant les festivités de Constantine-Capitale de la Culture Arabe, du temps où il était wali de la même wilaya. À l'issue de l'audition, il a été placé sous mandat de dépôt, avec retrait du passeport, après que la Cour ait annulé son placement sous contrôle judiciaire, prononcé par le tribunal de Sidi Mamed. Désigné Premier ministre en mars 2019, quelques jours après le début du Irak qui a poussé Bouteflika à la démission, Noureddin Bedoui a été remercié au lendemain de l'accession d'Abdelmajid Tebboune, à la magistrature suprême du pays en décembre de la même année. Diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, promotion 1985, Noureddin Bedoui fait un passage à la tête du ministère de la Formation Professionnelle, 2013 à 2015, avant d'être désigné en 2015, par Abdelaziz Bouteflika, comme ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales. Un poste qu'il gardera jusqu'à 2019. Dossier de l'automobile en Algérie, enfin le dénouement. Le dossier du montage. Production et importation de véhicules continue à traîner en Algérie. Malgré toutes les annonces faites par différents responsables, le cahier de charge nécessaire pour les concessionnaires intéressés par l'opération n'est pas encore publié, et les modalités de la mise en place d'usines de montage ou de production n'ont encore été annoncées. Pourtant, le cahier de charge a été annoncé pour au plus tard avant la fin du premier trimestre 2022. Il est encore dans les tiroirs du ministère de l'Industrie. Face à cette situation, les concessionnaires ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les retards accumulés depuis plus de deux ans. Ainsi, les Algériens intéressés par l'acquisition de véhicules attendent toujours. Les prix sont hors de portée. Même les véhicules d'occasion ne sont plus accessibles. Dans ce contexte, certaines sources affirment que ce dossier va connaître un dénouement. En effet, selon certaines sources le gouvernement se prépare pour la relance de l'activité des usines de montage automobile en Algérie, sur une nouvelle base réglementaire. Ces sources révèlent que le Conseil des participations de l'État, CPE, va désigner de nouveaux administrateurs pour les usines d'assemblage dont les propriétaires sont poursuivis en justice et les dirigeants ont été démis de leurs fonctions. Elles indiquent que les responsables du dossier envisagent de fusionner les usines d'assemblage réparties sur le territoire national en un seul complexe. Ce dernier englobera plusieurs succursales, chacune d'entre elles se spécialisera dans la construction d'un type particulier de véhicule voitures touristiques, véhicules utilitaires, camions, etc. C'est ainsi que le gouvernement compte relancer l'activité de montage automobile, toujours selon les mêmes sources qui indiquent que dans un premier temps l'opération va se concentrer sur l'importation de châssis et de différentes pièces nécessaires à l'assemblage des véhicules. L'État va ainsi récupérer les infrastructures et les chaînes de montage des anciennes usines aujourd'hui à l'arrêt. D'un autre côté, le cahier des charges relatif à l'assemblage de véhicules utilitaires est prêt depuis le 20 juillet. Il sera publié dans le journal officiel incessamment, selon des sources proches du dossier. Quant au cahier des charges du montage des voitures touristiques, il n'est toujours pas mis au point. Il traîne toujours malgré les annonces du ministère de l'Industrie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.